Et Laurent Gis. Géric, bonjour. Bonjour. Alors vous avez une start-up qui s'appelle Woug. C'est déjà même plus qu'une start-up, c'est même déjà une PME. Ah oh bah oui, c'est une PME, oui. Vous avez combien de personnes On a 9 salariés aujourd'hui. Et on, on... on recrute 2 nouveaux salariés. On est à la recherche d'un commercial et d'un ingénieur. Alors, on passera l'annonce. Alors en fait, vous êtes... votre solution est assez intéressante parce que vous avez commencé par... Un... La gestion de crise, parce que c'est votre métier, alors quelle est la jeunesse justement de Woog Alors la jeunesse de Woog, c'est une jeunesse personnelle. Dans l'activité que j'avais dans... lorsque j'étais salarié, on a cherché un produit pour gérer justement les crises dans le monde industriel. On a testé beaucoup de solutions sur le marché, mais aucune ne répondait aux besoins. Et donc on a développé avec trois autres associés une solution qui était parfaitement adaptée aux besoins de la gestion de crise. Et on a déployé la solution dans le monde de la santé. En fait, c'est la beauté des logiciels, mais nos utilisateurs en ont fait autre chose. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait, justement Ils ont utilisé notre technologie pour gérer l'absentéisme, qui, qui sont des crises permanentes. Et donc, WooG aujourd'hui, c'est une plateforme pour gérer l'absentéisme sur la base du volontariat du personnel. Alors, le problème de base dans, dans un CHU, par exemple c'est que vous avez quelqu'un qui, qui devrait être à son poste, qui n'y est pas, il faut absolument trouver quelqu'un pour le remplacer. Exactement. Donc aujourd'hui, comment ça se passe sans WOUG Quand vous êtes cadre de soins, vous avez un fichier Excel et vous allez passer des coups de fil à des salariés qui sont en repos. Et après, vous allez parfois faire appel à des agents d'intérim ou de vacations. Avec Woog, vous allez proposer à tous les salariés de l'établissement d'indiquer leurs vœux, les services dans lesquels ils ont envie de travailler. Il va y avoir un travail de validation des compétences de la part des directeurs de soins ou de la direction des ressources humaines. Et une fois que vous avez ce vivier-là, eh ben on va pouvoir l'alerter facilement et simplement. Et donc désormais, les cadres de soins, en moins de 4 clics et 40 secondes, vont pouvoir diffuser l'information à leurs personnel qui ont envie de venir travailler qui vont être recrutés en Heure Sup ou en Récup. Donc système entièrement basé sur le volontariat et qui s'applique, vous l'avez dit, au domaine de la santé. Donc vous avez déjà quelques clients. Hein, sur... on a, oui, effectivement, on a 23% des CHU de France. Euh, L'intérêt de notre solution, euh, notre solution apporte un bénéfice social. On répond à des problématiques qui sont le droit à la déconnexion. Les salariés, comme il est basé sur, le système est basé sur le volontariat, les salariés peuvent se déconnecter quand, quand ils le veulent. Il y a le délai de prévenance. C'est les salariés qui vont à l'information et puis l'information qui vient à eux. Et donc du coup on répond aussi à cette problématique-là. Il y a l'équité entre tous les salariés. Quand vous avez 300 infirmières qui peuvent prendre la mission, eh ben, on, va, on va diffuser la mission de façon équitable au fil de l'eau de manière à ce que tout le monde puisse à un moment donné se positionner sur toutes les missions avec la même probabilité de chance et ensuite on redonne du temps aux cadres médicaux et ce temps va leur permettre finalement une meilleure gestion de l'équipe, une amélioration de la qualité des soins et finalement un meilleur esprit d'équipe au sein des établissements. Alors ce, cette solution elle est également euh, applicable certainement dans d'autres domaines Alors cette solution elle est applicable dans d'autres domaines mais même dans le monde de la santé on va pouvoir répondre à tout type de profil. On peut faire appel à nous pour des, des ASH euh, ou des AS, donc des, euh, des aides-soignants, euh, des IDE, des infirmières, des infirmières de bloc, des anesthésistes, parfois. Euh, donc euh, le, le CHU de Saint-Etienne, qui utilise notre solution depuis plus d'un an maintenant, a décidé de déployer la solution sur le GHT, le Groupement Interhospitalier Territoire, pour les médecins urgentiste et anesthésiste, de manière à ce que la solution WOOG puisse être mutualisée sur l'ensemble des 17 établissements du GHT pour rechercher les médecins et donc faire du remplacement de médecins. Donc vous êtes soutenu aussi par Orange et vous avez certainement des plans d'avenir. On, on a la chance d'être effectivement soutenu par Orange, on a été également accéléré par Orange dans la dernière saison de l'accélérateur d'Orange. Et, euh, et Orange a été un des premiers en réalité à croire en nous puisqu'on était en 2014 sur le stand d'Orange, sur le salon Santé à Paris où on a gagné le prix d'innovation et ce qui nous a en fait propulsé dans le monde de la santé. Merci beaucoup. Alors, montrez votre, votre badge, que... voilà, impeccable.